Les conflits sont une composante naturelle de la vie en groupe et sont indispensables pour faire respecter l'individualité et l'espace personnel de chacun, c'est-à-dire maintenir l'équilibre d'une relation. Accepter cet état de fait est le premier pas à faire pour ne plus avoir cette sensation d'échec lorsqu'un conflit s'annonce. En outre, il y a toujours des conflits quand on s'apprécie et que l'on veut maintenir une relation agréable. Il faut s'accorder sur les objectifs et sur les moyens. C'est pourquoi l'évolution d'une relation dépend beaucoup de la gestion des désaccords inévitables. Insistons sur le fait qu'il faut être deux pour entrer en conflit. Un conflit peut rendre compte d'une réalité, d'une mise au point qui s'impose face au mouvement, à l'action et finalement à la vie. Alors le conflit, est une chose nécessaire, sinon positive, et quoi qu'il en soit, il est éphémère. Un conflit peut être la manifestation d'une différence, d'un antagonisme. Dans ce cas, il est néfaste et génère de graves perturbations dans l'organisation. On constate souvent une dégradation liée à un différent non traité, non résolu. Le différent consiste en des positions divergentes, mais la volonté d'aboutir existe encore. Donc le conflit est une activité importante de la vie des organisations, il est inéluctable et ne sera jamais supprimé. Les conflits interpersonnels entre deux collaborateurs sont non seulement inévitables, mais aussi nécessaires à notre vitalité, car leur enjeu fondamental est toujours la satisfaction de nos principaux besoins. Il n'en demeure pas moins que les conflits interpersonnels comptent parmi les pires irritants qu'on rencontre en milieu de travail. Lorsqu'ils deviennent graves, se compliquent ou se détériorent, ils en viennent facilement à entraîner des problèmes coûteux, à la fois pour l'entreprise et pour les personnes impliquées. Même les collègues qui ne sont pas directement concernés sont généralement atteints par ces conflits. Les problèmes de stress et d'épuisement professionnel seraient bien moins nombreux sans ces conflits énergivores qui constituent un facteur important pour augmenter le niveau de stress au travail. Parlons maintenant des différentes formes de conflits dans les organisations, et plus particulièrement des malentendus et des non-dits. Les malentendus d'abord. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le désir de communiquer est naturel, mais la capacité à communiquer ne l'est pas du tout. Cette contradiction entre le désir et la capacité est source de nombreuses frustrations. Une source de conflit est donc le malentendu. Expression admirable qui montre que les désaccords sont souvent une question d'écoute. Dans les organisations, il y a également un autre type de malentendu lié à la relation avec la hiérarchie. Voyons maintenant les non-dits. Dans la relation entre deux personnes, il y a généralement des domaines où l'accord est bien identifié. Mais il peut aussi exister des zones de désaccord explicites. Mais il y a parfois une importante zone de flou, de non-dits. Cela représente une source potentielle d'interprétation. Et de conflits. Une autre catégorie de conflits s'inscrit dans les conflits d'intérêts et l'affrontement de logiques différentes. Voyons les conflits d'intérêts d'abord. Les conflits d'intérêts reposent sur des facteurs extérieurs aux personnes impliquées. C'est la rareté au moins apparente d'une ressource désirée par deux individus qui crée le conflit entre eux. La compétition combat découle donc directement des caractéristiques de la situation et elle provoque la naissance du conflit. Pas besoin de vous faire un dessin. Les rivalités ne sont pas nécessairement source de problèmes interpersonnels. Pour qu'elles se transforment en conflit, il faut y ajouter une dose d'agressivité dirigée contre l'autre personne. Dans le conflit d'intérêts, l'agressivité est dirigée vers l'adversaire lui-même, au moins en partie. Celui-ci n'est plus seulement un adversaire ou un obstacle à l'atteinte de la satisfaction, il devient un ennemi. L'affrontement de logiques différentes, maintenant. Plusieurs logiques appartiennent à l'histoire des organisations. Et beaucoup de ce qu'on ne considère qu'elles existeront toujours. L'organe d'administration a une vue différente du personnel. Les assistants sociaux n'ont pas la même logique que le personnel administratif. Les psychologues voient les choses différemment des experts du web, etc. etc. Ce sont des conflits qui regroupent des individus autour d'une même collectivité d'intérêts et soudent leur solidarité par la lutte avec une collectivité voisine. Il y a là une source de conflit importante si les objectifs donnés semblent contradictoires si chacun s'enferme dans sa logique propre et défend son territoire sans souci d'une performance globale de l'organisation. Voyons maintenant les conflits autour de l'action. Tout d'abord, le désaccord sur les faits et leur interprétation. Chacun rapporte des faits différents du même problème. Chacun a tendance à refuser les données qui le gênent et avoir la réalité de façon différente. Dans ce type de conflit, il faut se concentrer sur la collecte d'informations objectives. Il faut aussi donner attentivement, euh, il faut aussi écouter attentivement l'autre partie pour intégrer ces faits pour la résolution du conflit. On peut aussi être d'accord sur les faits, mais avoir une interprétation différente. Le désaccord sur les buts, les orientations, les stratégies et les moyens. Les deux interlocuteurs peuvent être en désaccord sur ce que l'on se propose de réaliser, sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à fournir. Il peut aussi avoir rejet immédiat d'objectifs imposés sans consultation préalable. On fait donc de la résistance dans ce cas-là. Désaccord sur les solutions. Un problème suggère forcément plusieurs solutions. L'erreur de certains provient du fait qu'ils croient qu'à un problème donné correspond une solution unique. Ce travers induit des blocages difficiles et emprisonne les esprits dans des approches systématiques, voire dogmatiques. Désaccord sur les méthodes et sur les mises en œuvre. Un autre objet de désaccord et sans doute parmi les plus fréquents, est le conflit sur les méthodes, c'est-à-dire sur la marche à suivre, les procédés utilisés pour atteindre le résultat escompté. Le plan d'action répond à la question qui fait quoi, pour qui, quand et comment. Trois paramètres sont à considérer. La volonté, la compétence et l'honnêteté. Le désaccord sur les valeurs, c'est la confrontation de deux croyances, deux philosophies, deux idées différentes. C'est un objet de conflit qui peut porter sur la manière d'exercer le pouvoir, sur le respect des personnes, le sens du service aux usagers, etc., etc. Les conflits de personnalité. Les conflits de personnalité sont certainement les plus difficiles à résoudre. On les appelle aussi des antipathies naturelles. Ces conflits ont tendance à se déclencher rapidement. C'est un coup de foudre négatif, si on peut dire. Le conflit de personnalité naît rapidement en prenant prétexte de faits relativement anodins aux yeux de l'interlocuteur. Il est exacerbé par un ou plusieurs malentendus qui prennent de l'ampleur parce que le contact est évité. Il a tendance à se répéter. Les cinq attitudes forces pour gérer un conflit entre deux collaborateurs, c'est l'état d'esprit du responsable qui va être la clé du succès pour la résolution du conflit. Premièrement, concertation et travail en commun. Le responsable inclut ses collaborateurs et les fait participer pour trouver des solutions en commun. Il croit en eux et il a la ferme conviction que ses collègues possèdent les solutions du problème. Deuxièmement, respect de l'autre et de ses sentiments. Cette valeur de respect guide le responsable tout au long du processus et après. Il accueillera les manifestations émotionnelles avec bienveillance et neutralité. Il veillera aussi au respect mutuel entre les deux collaborateurs. Troisièmement, remise en question perpétuelle de soi et empathie. Le chef d'équipe développe une attitude empathique et est prêt à remettre en cause son approche en fonction du contexte de la rencontre. Il ne peut en aucun cas appliquer une méthodologie sans tenir compte des deux personnes en présence et de la situation présentée. Quatrièmement, communication efficace, écoute active et ouverture. Choisissant le dialogue plutôt que le monologue, le responsable utilise tout son savoir-être et son savoir-faire pour reformuler, poser des questions, recadrer, etc. Cinquièmement, la détermination à poursuivre les objectifs communs et à réussir. Sa volonté d'aboutir est visible et les deux collaborateurs doivent comprendre le responsable est quelqu'un de sérieux qui prend le conflit comme une occasion de les remotiver pour le bien de l'organisation et leur propre bien-être. Voilà le fil conducteur pour traiter un conflit entre deux collaborateurs. Tout d'abord, premier aspect, préparer la rencontre à trois. On rencontre d'abord séparément les deux collègues et on leur demande d'expliquer les faits. On écoutera attentivement ce qui est dit, on notera les informations factuelles, les croyances et les émotions. Assurez-vous qu'ils soient prêts pour une rencontre à trois. Deuxièmement, on ouvre le dialogue positivement. On accueille les deux collaborateurs, on reconnaît que le différent existe sans exprimer de reproches. On expose la méthode de travail, votre méthode de travail. On demande aux deux collaborateurs de décrire précisément les faits selon leur point de vue. Qui, quoi, où, combien de fois, quand et comment. Et on exige l'écoute de l'autre. On demande de reformuler à l'occasion, pour vérifier qu'on a bien compris. On montre ce qui pose problème, sans généraliser, ni interpréter, ou en déduction, ou sans déduction active, active d'ailleurs. Troisièmement, on explore les points de vue en présence. On repère les positions, on repère les attentes, on pose des questions pour comprendre, on demande des faits, on remonte aux besoins, qu'est-ce qui est important pour toi Et on pratique une écoute active avec reformulation, y compris sur les sentiments constatés. Il n'y a pas de difficulté à dire « tu me sembles troublé, tu me sembles énervé », par exemple. Quatrièmement, vous exprimez votre approche. Vous mentionnez les faits constatés qui posent problème pour eux, selon vous. Vous exprimez ce qu'ils ressentent, leurs besoins. Exemple, Jacques a besoin d'eux et Jocelyne a besoin d'eux. Et vous leur demandez si leurs besoins ont été clairement reformulés. Vous devez obtenir un deux oui, pas un seul, deux oui. Cinquièmement, vous allez mettre en lumière les points d'accord et les différences. Soulignez les points d'accord et aussi les points de désaccord, pour mesurer le chemin à faire. Commencez par les points d'accord. Ne minimisez pas les points de désaccord. Vous pourriez avoir de grosses difficultés par la suite, car ces points-là sont toujours présents. Sixièmement, vous cherchez ensemble, tous les trois, des solutions. Une fois les besoins reconnus, il s'agit de créer des solutions entièrement nouvelles compatibles avec les besoins mutuels. Afin de solutionner les difficultés, les propositions peuvent et peut-être doivent venir des deux parties. Vous générez ainsi des options avec différentes hypothèses. Quelles sont les variantes possibles Et soyez simple et précis. Cette phase peut être créative et ça peut prendre un certain temps. Pour passer alors à la septième phase, qui est de décider ensemble de nouvelles dispositions. On évalue les options et on choisit ensemble une ou des solutions qui conviennent aux deux collaborateurs. Vous montrez l'intérêt mutuel que représente cette proposition, les avantages pour les deux parties et pour l'organisation. Vous concluez en vous assurant de l'accord des collaborateurs pour une décision claire. Et vous définissez conjointement les actions à mener. Enfin, huitième et dernière phase, si je peux dire ainsi, on vous allez mettre en œuvre et vérifier les effets produits. Vous mettrez en application et évaluer les effets possibles. Vous fixez une date pour, rencontre, pour une rencontre d'évaluation. Et vous laissez la porte ouverte à des réajustements en vue d'une possible négociation. Voilà ce qui clôt cette vidéo sur la gestion des conflits. Je vous remercie.